En gros, le calcul, c'est euh, jusqu'à quel point on peut faire payer les gens un médicament cher sans qu'il y ait de mouvement qui euh, nous accuse d'être euh, des rapaces. Donc c'est un pur calcul. autour. De... Donc, donc il faut, il faut qu'on en donne quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Euh, il faut que, mais c'est, mais quand je dis ça, il y a un article très intéressant, je pense que je mentionne dans le bouquin de Maurice Cassier qui a regardé euh, euh, discussion sénat américain euh, autour du, du prix du sophosbuvir mmh. et c'est réellement hein, les matrices de calcul c'est ça c'est euh, jusqu'où on peut aller euh, jusqu'où on peut aller dans, le, dans la définition du prix du sauf sans se faire trop taper sur les doigts euh, alors ils sont allés un peu, peu trop loin mais bon ça va pas ça pas changer radicalement les choses non plus hein, le... Mais ça c'est vachement lié. Enfin, il y a, a d'autres ouais. travaux. Donc moi, j'ai pas du tout travaillé là-dessus, mais euh, il y a pas mal de gens qui montrent que euh, derrière, enfin, l'enjeu c'est quand même vraiment celui de la financiarisation de la pharma euh, depuis les années 80, donc qui était un processus euh, continu, de plus en plus poussé, mmh. qui fait que quand je dis que c'est des, des, des acteurs financiers, c'est pas, c'est pas pour dire, c'est pas par mépris, euh, c'est que c'est la réalité mmh. de la structure financière de aujourd'hui c'est ça c'est euh, comment est-ce qu'on peut rendre des comptes euh, à, à nos à nos, à nos shareholders, quoi c'est pas euh, c'est pas c'est pas une c'est pas une logique enfin, je pense que ça doit être très difficile quand on est euh, le patron de, de Gilead ou euh, de sanofi de, de se poser la question en des termes de santé publique parce que parce que c'est pas du tout les interlocuteurs qu'ils ont aujourd'hui quoi mmh.